Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, comme vous pouvez le voir, le soleil est revenu ici à Tenerife, euh, donc il fait magnifique, euh, le printemps est là. <rire> Et euh, dans cette vidéo, je voudrais vous dire pourquoi je conseille aux débutants de commencer par trader le Forex. Alors le Forex, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est C'est le marché des devises, donc l'euro contre le dollar, euh, l'euro contre la livre sterling, livre sterling, euh, enfin toutes les devises euh, qu'on utilise dans le monde. Et bien sûr, il y a des devises qui sont plus tradées que d'autres, mais dans l'ensemble, le marché du forex, c'est 5 000 milliards de dollars par jour. C'est énorme, c'est un des plus gros marchés. Alors, quel est l'avantage de trader un marché tel que celui-là C'est que vous avez immédiatement une transaction qui peut être acceptée. Il suffit d'une fraction de seconde. Vous avez la certitude que votre, euh, votre ordre de trading va toujours passer que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, immédiatement, votre ordre va passer. Donc ça, c'est déjà un très gros avantage, parce que si vous tradez, par exemple, les actions, il se peut très bien que votre ordre ne passe pas au moment où vous le voulez, ou bien qu'il qu ne passe que quelques secondes après, vous faisant perdre, bien sûr, un avantage considérable et de l'argent. Donc, trader le Forex est très bien pour le, les débutants, d'autant plus si vous tradez, essentiellement les paires de devises les plus utilisées comme l'euro-dollar. Le, Donc je vous conseille de commencer par l'euro-dollar, pourquoi Parce que c'est une des paires de devises les plus tradées et ça veut dire aussi que vous avez un spread très faible. Les paires de devises majeures comme l'euro-dollar ont une commission de transaction très très faible, à certains moments elle est même nulle. Donc vous allez avoir un coût de transaction extrêmement faible. Si vous avez un bon broker comme ceux que je vous recommande, donc vous aurez une commission que prend le broker, qui en général, avec les brokers que j'utilise, est raisonnable. Et ensuite, vous pouvez avoir le spread, qui est le, le, la commission que prennent les banques, qui peut être infime voire nulle. Donc le broker que je recommande, par exemple, qui est JFD Broker, va vous donner directement le spread interbancaire, il va prendre sa commission, une commission fixe et ensuite vous allez avoir le spread qu'offrent les banques, c'est-à-dire que la plupart des temps, du temps, donc vous aurez au moment où vous passez votre ordre à un certain niveau, eh bien il passera réellement à ce niveau-là parce que vous avez peut-être essayé avec d'autres brokers, vous voulez passer un ordre à tel niveau et votre ordre, est pris bien plus haut donc vous perdez à ce moment-là plusieurs pips qui vont vous empêcher donc de gagner exactement le montant que vous pensiez gagner, vous allez devoir attendre un mouvement assez important avant de, que votre position soit positive. Donc c'est un avantage important que vous avez lorsque vous euh, tradez donc les paires de devises les plus courantes comme l'euro dollar. Voilà donc je vous conseille de commencer euh, avec euh, l'euro dollar, le Forex. Donc j'ai une formation au scalping, euh, vous avez des liens ici vers euh, ma formation gratuite et ma formation au scalping et ça vous permettra de bien démarrer dans le trading avec des conditions idéales. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube c'est le moment, inscrivez-vous ici et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.